Donc, euh, merci euh, Philippe de nous passer la parole quand même. Alors ça c'est le compte-rendu d'un voyage qu'on a fait en juillet-août 2014 en vue du futur voyage 2016. On était un petit peu reconnaître les lieux, voir si cette, ce voyage était faisable par des membres de la société. On a décidé que oui, donc euh, pour ceux qui n'y seront pas, de, de quoi vous faire un petit peu baver. Il faut appuyer là. Alors, on va aussi bousculer l'ordre de notre conférence pour que, euh, Bruno, pour que Bruno fasse un maximum de ses parties. Donc, je reviendrai sur les généralités après, mmh. et on va attaquer directement sur les questions de flore. Si, si. Bon, simplement situé quand même brièvement. Ouais. De la c'est hein, un État de, de l'Inde du Nord-Ouest. Donc à la limite entre à la limite frontalière avec la Chine et le Pakistan. J'en dis pas plus, je vais laisser Elisabeth un petit peu plus tard. Donc, pays de désert froid, évidemment, sauf qu'on y va en été, donc nous on n'en souffre pas trop, mais les gens qui vivent là-bas souffrent de la neige pendant plusieurs mois par an. Les communications sont souvent bloquées. Ah. Voilà, ok. Donc on passe sur tout ça. Alors on va commencer déjà à voir quelques plantes. Donc on a, on a distribué un petit peu les, les diapositives qu'on a retenues, un petit peu selon un étagement climatique, enfin, altitudinal, et puis vers la fin, quelques milieux un petit peu particuliers, notamment la végétation rudérale. Donc entre 3000 et 3008, on oscillera toujours au-dessus de 3000, jusqu'à 5003 quand même. Alors, une des espèces les plus faciles à voir, on la verra tout le temps en fleurs pour ceux qui seront là, Acantolimon lycopodioides. Alors les Acantolimons sont des, des genres de plombaginaceae plutôt stepiques, on en trouve beaucoup, enfin plusieurs en, en Turquie notamment, puis certainement après en Iran, etc. Là, là il n'y a que cette espèce et on la voit assez facilement. Dans les Polygonaceae Acogononon tortuosum, donc Akogonon, c'est un genre qui a été scindé des, des polygonomes au sens, euh, <rire> au sens euh, large. Et on verra deux espèces, celle-là c'est la plus facile à voir, le c'est la plus fréquente, on la voit dès le début, dès qu'on monte un petit peu en altitude. Les œufs fraises, on n'est pas sûr de la détermination malheureusement, le genre si ça ça va, c'est pas un problème. Par contre les espèces, on n'a pas de clé. Alors oui, pour la détermination des espèces du Ladakh, on est obligé de se rabattre soit sur la fleur, la fleur de Chine, soit sur la flore du Pakistan, qui sont toutes les deux en ligne. Il n'y a pas de fleur du Ladakh, mais ces deux fleurs aussi ne sont pas complètes. Donc on va trouver des genres un petit peu difficiles. Alors on verra beaucoup de gentianacées de avec plusieurs genres les gentianas, gentianella, comastoma. Le matogonien, vous en verrez un petit peu dans la suite de l'exposé. Voici déjà une petite gentiane euh, qui s'appelle Pedicellata. Ici, une autre gentiane à fleurs bleues, Marginata. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Voici de plus près la, la corolle. Dont on reconnaît les, la corolle des gentianes avec les deux séries de, de lobes de la corolle. Il y a des, des Héracléums. On a rencontré deux espèces, dont celle-ci, Pinnatum. Donc, ici, un euh, rappel un petit peu du fruit euh, des Héracléums, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Alors, parmi les genres, les plus difficiles, certainement, du Ladax, les Saussurea. Donc, en France, je crois qu'il y a deux ou trois espèces, pas plus. On se rend compte que le centre de gravité du genre, c'est vraiment l'Himalaya. Il doit y avoir peut-être 50 espèces, et on a réussi à mettre de nom que sur une dizaine, avec des CF éventuellement, parce qu'on n'est pas sûr. C'est un genre qui possède des, des morphologies extrêmement variées. Ici à gauche, vous voyez, on a l'impression d'une centaurée, presque centaurée Ascalbiosa, bon, elle s'appelle Sociorea jacea, et puis à droite, Sociorea albessens, on en verra d'autres au cours de l'exposé. Alors ça c'est un phénomène assez général, c'est qu'on a rencontré euh, des genres dont le centre de gravité manifestement se trouve dans l'Himalaya, et en France ou en Europe occidentale, on n'a plus que la fin de ces genres, on aura l'occasion sans doute d'y revenir. Lactuca, bon, ben, simplement lactuca dolicophila, rien de spécial à dire, sauf que c'est une plante à latex, donc c'est pour faire un petit lien avec ce qui vient d'être dit. Les oxytropes, alors là il y a plusieurs genres euh, oxytropis plus astrayalus, plusieurs espèces pardon et bon pas toujours facile normalement dans le voyage qui est prévu j'ai essayé de faire des petites clés pragmatiques utiles en essayant, en espérant qu'on pourra débrouiller un petit peu les différentes espèces donc ici euh, laponica qui existe aussi en france alors un genre qui n'est pas connu de france Echolcia, Cholcia densa famille des lamiacées ça peut l'air évident comme ça que ce soit une lamiacée les corolles sont perdues dans le tomatum de l'inflorescence terminale. Des aconites, on en a vu plusieurs des aconites. Malheureusement, il y en a un qui est resté à déterminer parce qu'il est ni dans la flore de, du Chine, ni dans la flore du Pakistan. Donc, euh, on n'a pas son nom, on ne vous le montrera pas. Avec des feuilles entières, com complètement entières. Donc ici, aconitum violaceum. Alors après on a un genre qui est totalement inconnu chez nous en Europe, les valdémia des jolies petites astéracées prostrées sur les, dans les steppes et sur, au, sur les rochers. Il y a, il y a trois espèces de, de Valdémia qu'on rencontrera assez facilement. Alors comme je vous ai parlé tout à l'heure des oxytropies, donc voici quelques astragalus, astragalus oplites. donc c'est une astragale du groupe des astragales à rachis vulnérants, L'extrémité. Voici de plus près euh, les petites fleurs de cette astragale. Alors, ici, euh, encore une petite apiacée avec des feuilles entières, donc on reconnaît quand même assez facilement le genre Buplerum. Alors, l'espèce, on pense que c'est Gracilimum, mais il porterait bien son nom si c'est vraiment son nom. Voici de plus près euh, Buplerum Gracilimum qui émerge d'une du, astragale. Alors dans les campanulacées, un genre qu'on ne connaissait pas dans notre culture ouest-européenne, Codonopsis, une jolie campanulacée avec les fleurs retournées vers le sol et les sépales retournées sous la corolle, donc de plus près. Voici, très caractéristique, c'est une plante légèrement grimpante hein, qu'on qu voit assez facilement, Bon, un genre euh, plus classique, les inules, inula obtusifolia. On verra deux ou trois espèces d'inules. Alors, un, un nom de genre aussi difficile à écrire qu'à prononcer, Krashanininkovia ceratoides, donc ça fait partie des, des amaranthacées un peu stépiques, tels qu'on peut en trouver aussi pas mal dans l'hémisphère sud. Krashanininkovia ceratoides. Avec des glomérules euh, très tomenteux. Hein. Alors, vous connaissez tous sans doute les Perovskia, pour ceux qui sont amateurs de plantes ornementales. Donc, Perovskia agrotanoides, ici, euh, dans des formes euh, bien sûr sauvages et spontanées, sur les, dans les rochers, dans la rocaille. Peut-être pas aussi haut que ce qu'on voit dans les cultures, mais quand même pas mal. Un rubia. On n'a pas trop de, de mérite à reconnaître le genre. Là. Alors, les anaphalis euh, sont des, constituent un genre surtout euh, asiatique. On en trouve d'ailleurs dans les hautes montagnes de Java, par exemple. Anaphalis, ici, contorta. Alors, une petite plante dont on a vu qu'une seule station qu'on ne verra pas l'été prochain, puisqu'on n'ira pas jusque là. Un dictio limon. donc famille des plombes aginacées, avec les feuilles qui sont réduites à une petite rosette basale. Donc Vous avez au centre la fleur telle qu'on l'a vue, pas mal des et la rosette qui commence un petit peu à se dessécher. Et puis en bas à droite, vous avez une, un petit zoom sur, euh, sur une rosette. C'est une plante quand même assez rare. Hein. C'est en montant un petit monastère qu'on a trouvé sur le bord du sentier de Randonnée. Non, d'herborisation, c'est pas de la randonnée. Alors ici un genre, euh, où on n'est pas sûr non plus. Alors les Piturantos euh, ont été surtout décrits du Sahara, mais maintenant ils s'appellent Devera, je crois Deverea, je ne sais plus. Et euh, dans The Plant List, ce Piturantos Thompsoni n'est pas encore affecté, on ne sait pas trop euh, ce qu'ils appellent unresolved, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est un synonyme ou vraiment une bonne espèce. Donc, euh, je vous laisse le nom tel qu'il est dans ce plant list Peteranthus Thompsonii, une euh, apiacée qui forme des petits coussinets comme ça, pratiquement à fil, presque sans feuilles. Alors, euh, on va monter d'un niveau euh, altitudinal pour aller voir un petit peu ce qui se passe entre 4000 et 4008. Donc tout ça, on ne fait pas complètement à pied, hein, euh, on a des véhicules, hein, rassurez-vous. Alors ici un, un bergénia. C'est la première fois moi personnellement que je voyais un bergénia dans son milieu naturel. Une saxifragacée euh, asiatique. Les autres euh, bergénia, je crois qu'ils viennent de Sibérie, hein, le, le bergénia cultivé. Donc euh, bergénia strachéi. Il y a deux espèces, maintenant moi j'en ai vu qu'une. Voici le, un des caractères différentiels, c'est la bordure du limbe, avec des, des petites dents sans sans cils, alors que la deuxième espèce aurait des lames plutôt ciliées. Hein. D'accord. Alors j'espère qu'on la verra un petit peu moins avancée que ça, parce que là elle est carrément en fruit hein. ou vraiment à la fin des floraisons. Alors un cicère, tout le monde connaît le pois chiche, il y a quelques cicères là, cicères microfilum, avec des feuilles tout à fait caractéristiques, plutôt plus exactement les folioles qui sont fortement denticulées, c'est un caractère du genre. Si c'est un microphylum. Ah, je vous ai évoqué tout à l'heure des, des gentianes. Voici, quelques, voici une, une espèce avec des grosses, des grandes corolles. Gentiana Tchantchanica. Alors, dans les crassulacées, on verra d'autres genres un petit peu après. ilotelephium donc un genre séparé des, des sédums, ilotélifium et URCI, qui est assez fréquent, facile à voir, facile à reconnaître. Donc tout à l'heure, on a vu une inule, celle-là est vraiment très jolie, je trouve, avec ces petits capitules qui sont resserrés au niveau de la rosette centrale. Inula rhizocéphala, qui est assez facile à voir, on, elle n'est pas très très fréquente, mais on la voit. Alors dans les lamiacées, il y a le genre Nepeta est assez richement représenté là-bas. Avec par exemple ici Nepeta podostachis, on en verra, verra d'autres. Et voici de plus près l'inflorescence. Voici une autre crassulacée, genre Rosularia. Rosularia alpestris. Donc voici de plus près la la corolle, pas très fréquente, on hein, les a on les a vues presque au milieu de, du voyage, pas, pas au début, donc il n'y en a pas énormément. Alors il y a des Edelves, Allez, voici ici une, une sorte de petite steppe avec euh, beaucoup d'individus de ces au Himalayanum. Et voici de plus près euh, l'incapitulescence, puisque c'est comme ça que ça s'appelle chez les Léontopodium. On verra aussi normalement un podophyllum. Alors est-ce qu'on le verra plus, plus fleuri, c'est pas sûr. Je crois qu'il y a une floraison assez précoce, ouais, il me semble. Hein. Ouais. Podophyllum exandrum. C'est surtout dans, dans les Zanskar, donc dans la partie sud de l'autre côté euh, du Ladakh par rapport à la, euh, à la chaîne de montagne qui les sépare. Alors un petit genre qu'on ne connaissait pas, Oxygraphis, une Ranunculacée, ou Ranunculacée c'est préférable, puisqu'on garde le latin encore. Ranunculacée, dans avec une petite euh, inflorescence réduite à une seule fleur. C'était limite floraison, là, c'était vraiment la dernière euh, en fleurs. Et à droite, nos premières euh, rhubarbes. Donc le genre réum, euh, vous le savez sans doute, c'est un genre surtout himalayen. Il y a quelques représentants dans les hautes euh, altitudes de, de, du Proche-Orient. Je crois qu'il y en a au Liban, il me semble. Euh, réum ribes ou un truc comme ça. Uzbeskistan, avez... hum? avez... oui, mais c'est déjà plus, plus à l'est. Alors on a vu deux espèces de réum. Un qui a une tige assez bien développée, feuillée, donc réum webianum. C'est le plus fréquent de, des deux rhéums qu'on qu verra, avec donc les, les fruits. Et on verra aussi de temps en temps un rhéum spiciforme, où la, là c'est un, une rhubarbe à colle. Les deux feuilles, sont, deux feuilles sont rassemblées à la base de la Alors on s'est un petit peu battu avec les saxifrages, il y a beaucoup d'espèces, c'est pas sans de gravité du genre, sans doute pas, mais il y en a quand même pas mal là-bas. Donc avec les clés que j'ai préparées pour le voyage, on va essayer de, de s'y retrouver un petit peu mieux, surtout qu'on sera 12% pour s'en occuper. pas beaucoup qui devraient nous résister. faudra regarder, l'icnitis. celui-là c'est peut-être un des plus faciles, avec une corolle presque légèrement zygomorphe, un petit peu dissymétrique. Alors, des androsaces, il y a toutes plusieurs espèces, mais on n'avait pas trop l'information pour les distinguer les unes des autres. Donc, là aussi, j'ai préparé des petites clés en espérant qu'elles seront opérationnelles. Celle-là, c'est peut-être la plus fréquente androsace muscoidea, dans les fentes des rochers. Voici une autre vue de ces petites androsaces. Le genre, on le reconnaît bien, hein, mais après. Euh... Ici, des boraginacées d'un genre qu'on ne connaissait pas non plus nous avant, l'indelophia. Alors il y a deux espèces de l'indelophia qu'il faudra apprendre à distinguer, notamment avec la longueur du style qui dépasse ou non de la corolle tubuleuse. Donc celle-là, c'est stylosa. Voilà un de ces exemples de Saussurea dont on n'est pas complètement sûr. Oh, a, au niveau beauté, il y a encore pire que ça. Hein. Alors cela, je l'ai appelé glacialis. C'est pas, pas vraiment avec des clés que je suis arrivé sur moment là. C'est plutôt en, avec les photos sur internet et puis en comparant. Mais avec, il faut avoir un esprit critique quand même assez parce que sur internet, vous savez qu'il qu y a de tout et n'importe quoi. Alors peut-être glacialis. Euh... Alors, une nouvelle famille, ça devient rare à nos âges et avec nos voyages, de trouver des nouvelles familles dans nos prospections. Les Bibersteiniacées, donc dédiés à M. Biberstein, Alors, les Bibersteiniasse se reconnaissent notamment à leurs feuilles très très divisées. Et dans les classifications un petit peu enfin, avant, avant un PG3, disons, n'est pas très ancien quand même, hein a été classé au voisinage des géraniacées, peut-être même dans les géraniacées à un moment, mais maintenant les, les études moléculaires ont séparé la famille. Je crois qu'il n'y a que quelques espèces seulement dans ce genre unique de la famille des Wibersteiniacées, et c'est classé vers les sapindales. sapindales, pour vous fixer un petit peu, c'est les anacardiacées, les sapindacées, incluant hypocastanacées et Acéracées. Donc c'est un petit peu loin des géraniales. Alors il y avait un petit Ramnus qui, ra, qui nous rappelait tout à fait euh, Ramnus euh, Pumila de nos rochers euh, alpins. Et ici c'est Prostrata, avec ses petites drupes là au milieu des feuilles. Donc, je vais prendre encore quelques minutes et je vais passer la parole à Elisabeth. Alors on va aller voir un petit peu les éboulis. Alors les éboulis là-bas bien sûr, euh, comme toujours en altitude, euh, au pied des, des grandes corniches rocheuses, alternance du gel et du dégel qui fait que les, ces parois se détruisent. Alors ce sont des blocs souvent énormes, hein, c'est désymétrique, des, euh, voire euh, métriques comme taille. Hein. Donc euh, c'est un peu physique de grimper dans les éboulis, mais ça vaut le coup parce que c'est vraiment une flore très particulière. Vous avez déjà ici, en avant-première, une vue d'ensemble avec deux espèces euh, qu'on va voir un petit peu plus en détail dans les diapos qui suivent. Alors déjà une ortie, bon ça, euh, au niveau du genre, il n'y a pas trop de problème... Urtica hyperborea une ortie vivace comme ça qui sort d'un éboulis pas spécialement eutrophisée ou euh, il y a des activités humaines, il y, a, il, y a, il y a des activités humaines à cette altitude mais pas forcément dans ces, ces écosystèmes d'éboulis. alors c'est là qu'on verra méconopsis. les méconopsis donc les pavots bleus de l'Himalaya c'est un des pavots bleus Il y a plusieurs espèces mais nous on en verra qu'un Au Ladakh, je crois qu'il n'y a que celui là après il faut aller vers le Népal pour en voir d'autres. Alors le Meconopsis, euh, vous le savez sans doute maintenant, pour ceux qui, qui lisent euh, Flora Gallica, j'espère qu'il y en a quelques-uns, qu'il n'y a plus de Meconopsis en France, parce que Meconopsis Cambrica est un papa vert, les vrais Meconopsis sont himalayens. Donc ici c'est aculeata avec des feuilles pas mal piquantes, les sépales aussi sont très piquants, et comme ça ça orne les éboulis de, de cette région. Donc ça, on ne le voit que aux anscars, c'est-à-dire sur la partition, on ne le verra pas au ladak proprement dit. Et puis on voit ces corridales qui ornent aussi ce, tous ces petits rochers. Et ça n'a Corridalis govagnana. Donc voici un petit peu les corolles. Et je voulais venir au moins jusque-là parce que celle-là, c'est la plus belle des corridales qu'on ait vues. Coridalis Tracissima, avec des feuilles très glauques un, des corolles d'un rose euh, très très attachant et ça on devrait l'avoir assez facilement parce que c'est dans un col et on a prévu d'y passer ouais. ah, je te laisse, euh, ça va aller pour le reste et là, il va bien falloir que je me débrouille donc je reprends, euh, je reprends le flambeau je euh, faut que à comprendre voilà, quelque chose qu'on verra aussi en altitude euh, assez facilement qui, qui est absolument superbe le Pleurospermum candolei qui en fait s'étale complètement euh, donc euh, c'est donc pas du tout en hauteur ça, ça en termes d'ombellifères c'est vraiment un embellifère étalé mais superbe avec euh, ce, ce système de floraison où en fait euh, la, à maturité on a presque l'impression qu'on a deux euh, deux fleurs à l'intérieur d'une, ça fait, ça fait quelque chose de très graphique et très joli les delphiniums donc euh, il y en a deux principaux assez faciles à reconnaître les critères sont à la fois euh, sur les feuilles et sur la glandulosité on verra euh, je pense les deux, cashmerianum et brunonianum sachant que le brunonianum a une odeur de musc et est utilisé dans la médecine tibétaine comme un substitut du muscle puisqu'on n'a plus le droit d'utiliser la partie animale donc quand on froisse les feuilles on a un parfum absolument incroyable Donc, avec un détail des fleurs alors on a trouvé avec Bruno qu'on arrivait bien à les différencier par la couronne. une fois qu'on avait bien posé les identifications mais paradoxalement les critères dans les clés ne sont jamais dessus donc bon, voilà, mais ça marche aussi alors je, je précise qu'il m'a laissé... Euh, il m'a laissé les parties qu'il aime bien normalement, il les avait mises à la fin, donc je vais ramener un peu. Euh, voilà, Campanula palida, euh, rien de particulier, facile, pas arrivé, mais une très jolie euh, fleur, bien glanduleuse. Euh, donc, ça, c'est des choses qu'on ne verra peut-être pas cet ensemble, puisque c'était des... autour d'une guest house où on est resté deux jours euh, et compte tenu qu'on a raccourci le voyage. Euh, voilà, ça dépend à quelle heure on arrivera sur le site, ça peut faire l'objet d'une petite balade, c'était pas très physique. Et et voilà, mais il faut un peu une heure et demie ou deux heures, donc c'est pas complètement sûr que ces plantes-là on les verra, mais elles sont dans, dans vos listes. Donc on a vu toute une série de petites fougères, euh, pas inintéressantes, qu'on a eu un tout petit peu de mal à identifier. Voilà. une petite pariétaire, pas en fleurs, et ouais, la végétation alpine, donc au-dessus de 5200. En fait, dans l'Himalaya, on a un décalage, c'est-à-dire qu'on a à, à 5000-5002, ce qu'on aurait ici à partir de 1400 ou 1500 mètres, en gros, c'est complètement... Donc une autre lactuca, bien différente de la première que vous avez, qui, qui était en basse altitude, relative. Un sol rampant. Alors en fait, euh, comme j'ai passé le début, il n'y a, a pratiquement pas d'arbres. Il n'y a plus d'arbres au LADAC. Il reste effectivement quelques saules, quelques bouleaux et quelques genévriers dans de très rares stations. Donc là, euh, voilà. On avait ces petits sauts en altitude, complètement, qui sont vraiment au ras du sol. Arenaria, dans les Cariophilacées, euh, ça c'est une forme qui, qui n'est pas complètement en coussin. Euh, quand on monte en altitude, on va trouver des formes sur lesquelles on a eu beaucoup plus de, de tracas d'identification qui sont en coussinet complet. Euh, et, sur lesquelles les clés ne, on avait, dont on disposait ne fonctionnaient pas vraiment. Un caragana. Pas de souci particulier, c'est le seul. Et euh, cette plante qui est relativement rare, on en connaît que, j'en connais personnellement que deux stations. Euh, le Dracocéphalum euh, hétérophilum, donc tête de dragon. Une lamiacée, donc on la, on, une fois qu'on on se l'est mis dans l'œil, il n'y a, y a, y a aucun souci. Euh, c'est un genre très particulier, c'est une plante relativement recherchée dans la zone et qui est assez en danger, euh, danger critique d'extinction. Alors, cela dit, il y a une forme, euh, vous me disait, il y a une forme annuelle qu'on peut trouver dans les jardins à aller à plus basse altitude. Mais celle-là qui est la forme. Euh, la forme vivace euh, est très recherchée et relativement rare. Donc on a trouvé une seule station pour le moment. Et c'est vers le Shangtang, donc sur les plateaux au sud-est. Une très belle plante. Une brassicacée qu'on n'avait malheureusement que en fruit. Alors on décale de 10 jours à peu près par rapport aux périodes où on y était allé avec Bruno. Euh, donc on espère voir des plus de choses en fleurs ou à, dans des états de floraison moins avancés mais euh, ça va dépendre de, de aussi des conditions de, de cette année au point de vue climato- et, et météorologique donc on, on peut pas jouer gagnant à chaque fois, notamment par exemple on verra très peu de primulacées, on va en voir une. Euh, Très jolie plante, hein, Glécoma tibetica, qui est, qui est parfaitement euh, spectaculaire, avec, vous voyez, ces, ces, ces feuilles qui forment euh, une espèce de touffe euh, très très serrée, avec un côté graphique euh, tout à fait intéressant, et les fleurs qui, qui, qui donnent l'impression de sortir complètement au sommet de, de, de cet ensemble de feuilles. Une autre saussurea, donc vous voyez la diversité des formes à l'intérieur du genre. Euh, alors Bruno l'avait pas dit mais je crois que en phylogénétique ce, ce genre des sauts est mal résolu euh, et pas entièrement clarifié il y a quelques travaux, il n'y en a pas eu énormément notamment sur euh, toutes ces espèces de centres centre asiatiques et, et strictement asiatiques donc pour le moment on ne comprend pas très bien euh, voilà. si, si, si on a vraiment un seul genre si, si c'est bien séparé s'il n'y a pas des plantes qui devraient sortir de ce genre-là et aller dans d'autres. Parce qu'on voilà, a quand même des choses extrêmement différentes. Donc là c'est pareil, ce que ne ce que disait pas Bruno parce qu'il avançait, c'est que par rapport à la fleur de Chine qui est la plus complète, il y a une faille euh, qui se situe à peu près Népal, euh, avant le Népal et le Bhoutan. Donc on a euh, les mêmes genres, les mêmes familles euh, côté chinois, et côté Népalais qui ont été beaucoup plus étudiés, mais avec souvent des vicariens ou des espèces complètement différentes qui occupent les mêmes niches écologiques. Donc on, on, on arrive toujours à trouver le genre. On n'est pas loin dans l'espèce, mais on n'est pas tout à fait là. Parce qu'en fait, on a côté Himalaya occidental, des espèces différentes qui ont été beaucoup moins bien étudiées. Donc à la limite, la flore du Pakistan est beaucoup plus pertinente. Sauf que comme ce n'est pas que Himalayens, vous vous paluchez, euh, par exemple sur les artemisia, des, des clés ou sur, euh, ou sur euh, les saucuréas, des clés totalement insensées euh, et qu'elle n'est pas finie. Donc on, on manque d'outils. La seule vraie expédition botanique euh, au Ladakh, elle date de 1915 ou 1916, il y avait un botaniste autrichien qui commençait à faire du très très bon travail et qui malheureusement est mort euh, aux Anskar il y a quelques années, donc il n'a pas euh, suivi son travail, donc on n'a pas de fleurs récentes, il n'y a toujours pas de botaniste, et il n'y a pas de botaniste indien qui veut aller au Ladakh. Donc on est très souvent coincé euh, au niveau des clés et de l'identification précise au niveau spécifique. On n'est pas loin, mais on est coincé. Les astères, euh, il y en a également euh, pas mal. Celui-là est assez facile à identifier. Après, sur les autres qu'on a pu voir en altitude, c'est beaucoup plus compliqué parce que les critères que donnent les flores, euh, c'est des critères de taille. Et honnêtement, quand vous êtes dans l'immédiat, 4008-5002, les critères de taille, ça ne paraît pas très, très pertinent euh, pour distinguer des espèces. Ce n'est voilà, pas très satisfaisant. Une autre gentiane superbe hein, qui ressemble. Il a, les les gentianes, c'est voilà, bien, c'est assez facile, c'est très satisfaisant. Ça ressemble à des choses qu'on voit chez nous, bon, sauf qu'on les voit, 5000 c'est quand même assez impressionnant, mais celle-là est très belle. Euh, une plante, alors là je crois qu'on n'en a qu'une dans celle-là parce qu'on a eu un peu de mal sur ce, ce genre-là, dans les népétas. Euh, les népétas, est, enfin, l'Himalaya est un, un centre primaire de diversité pour les népétas, donc il y en a énormément. Et comme encore une fois au Ladakh, elles ont été peu étudiées, il y a des nepétas sur lesquels on a du mal à poser quelque chose de spécifique. Celui-là est assez facile, le longibractéata. Il est très un enfin, très joli bleu. C'est une plante qui compte, qui est utilisée dans des rituels. qui Est très parfumée. Tous les nepétas d'altitude ont des, des parfums. Alors c'était Marc qui parlait des terpènes. On a on a des terpènes très très particuliers. On a des, des parfums. Euh, que je ne connais pas en Europe, en fait, euh, du tout. On a, on a des notes, euh, des composés qui, je sais pas, enfin, voilà, qui ressemblent à rien de chez nous, ou qui n'ont pas été étudiés éventuellement, euh, je ne sais pas. Mais tous les népétats sont extrêmement odorants. celui-là est superbe. Et puis une plante très rare, donc il euh, y en a pareil une station au Ladakh, avec un genre que vous ne devez pas connaître, je pense, enfin, sauf ceux qui ont déjà été dans l'Himalaya, Pegaéophyton, alors, celui de l'adax, c'est le scapiflorum. J'ai toujours un, un trou. Il euh, y en a un en Chine. Il y a une autre espèce dans le genre en Chine, mais qui est considérée comme euh, pratiquement éteinte. C'était des grandes plantes de la médecine tibétaine. Elles ont été surcueillies. Il euh, y a eu aussi, euh, je dirais, une raréfaction des milieux qui les portent, qui sont ces, ces espèces de... Euh, de de step d'altitude, en fait, euh, parcourus par les troupeaux, comme le Shang Tang. Et donc, de facto, le, le Pai euh, chinois est considéré comme état. Et donc, il reste une, deux petites stations au Ladakh, euh, qui sont relativement confidentielles, et on en verra, ben, on verra les deux normalement. Enfin, on, on est à peu près sûr de la trouver. C'est pas très spectaculaire, mais euh, c'est rare. C'est particulier voilà que Bruno me laisse la végétation des bas marais c'est quand même quelque chose avec donc forcément des joncs donc il a réussi à en identifier un certain nombre dont l'Himalansis, le Thomsonii superbe le Cantus Et cette plante très particulière qu'on va trouver dans les, les choses, les crémentodium Donc il y en a deux principaux, euh, assez rapidement on les distingue bien. dont celui-là, l'Elysie. Avec toujours ce côté de la tête penchée, euh, le capitule euh, systématiquement penché. Donc compliqué à prendre en photo pour ceux qui veulent essayer de prendre quand même la fleur. Parce que c'est bien humide, donc il euh, faut aller se mettre euh, largement. Voilà le second, donc si vous voyez la différence, hein, sur le feuillage en fait, euh, sur les feuilles. Donc dans un cas on a des feuilles euh, réniformées et dans l'autre des feuilles euh, classiques. Donc on les reconnaît bien, il y a d'autres éléments sur la pilosité. Voilà, bien la feuille avec ce côté de la rainure, euh, des, des, oh, des nervations euh, palmées. Une très jolie plante aussi de saison humide, qui est également euh, très utilisée, mais qui elle n'est pas en risque d'extinction. Alors, pareil, dans le genre Pedicularis, on a vraiment un centre de diversité important. Donc, euh, je pense qu'on en a vu au moins une quinzaine pendant le voyage, et il y en a plus que ça. Euh, certaines sont bien identifiées, il y en a une ou deux sur lesquelles on sèche et donc euh, qu'on qu qu veut réattaquer euh, cet été, celui-là c'est le longiflora variété tubiflora, vous voyez qu'il porte bien son nom, hein. c'est un très long tube sur, euh, sur la fleur, euh, bien distinct et en tapis mélangé avec les léontopodium. Vous en voyez deux autres là, euh, avec un le bicornuta qui est assez spectaculaire parce que ça fait des fleurs qui peuvent être hautes comme ça. Euh, donc euh, c'est très joli alors que par exemple le antifolia est beaucoup plus euh, gracile et, et, et, et moins spectaculaire les pédicularis, globalement ça marche bien sauf un ou deux ou trois sur lesquels on, a, on est resté bloqué euh, Rhinantoides, donc un autre euh, assez nain Celui-là qu'on n'arrive pas à identifier, mais bon, on s'y remettra. Et toujours dans ces prairies, la seule orchidée du Ladakh, Dactyloriza atagirea, qui, alors pour eux, est une superbe curiosité dont ils sont extrêmement fiers. Bon, pour nous, c'est pas, euh, je veux dire, c'est quelque chose qui, qui, qui a une aire assez large, qui va jusqu'en Turquie, je crois. Euh, donc, euh, voilà, mais c'est toujours sympathique de trouver ça euh, dans ces prairies. Et bon, les primulas, je vous disais, ça il faudrait partir beaucoup plus tôt. Euh, en... Il faudrait y être début juin, je dirais, pour avoir vraiment le, le, la pleine floraison. Ce... Voilà, donc on en a trouvé une en bord de l'eau. Euh, mais il vaut mieux parce que euh, c'est là aussi un gros centre de diversité, l'Himalaya. Et donc les primulas, quand on y va en saison, pour les identifier, il faut je ne sais plus qui avait dit qu'ils qu étaient restés bloqués à la section G des pissenlits ben, les primulas dans l'Himalaya c'est à peu près ça hein. et ça colle pas souvent une rodiole. alors les rodioles, c'est pareil, on a, on a eu un peu de mal celle là on est à peu près sûr de notre couille, il y en a une ou deux sur lesquelles on a eu plus de difficultés euh la personne qui est la spécialiste, le spécialiste des rhodioles qui est au Royal Botanic Garden d'édimbourg qui, qui a travaillé pas mal sur le Népal notamment et sur le Bhoutan, euh, m'avait dit un jour quand tu veux identifier une rodiole, il faut la fleur, il faut les rameaux de l'année précédente, il faut la racine, il faut les rameaux de cette année, il faut les feuilles et il faut les fruits. Donc euh, il faut rester dans l'Himalaya deux ans complets, juste au même endroit en attendant. Euh, je schématise un peu mais c'est apparemment assez compliqué. Enfin, d'ailleurs très compliqué en réalité donc une autre, une autre primula hein, macrophylla donc là qu'on a vu euh, un peu plus en altitude mais aux anscars en fait dans une petite zone un peu, un, un peu humide une petite prairie humide et une svertia on va voir mieux en détail avec des, des, des fleurs superbes Donc ça euh, voilà, c'est assez joli. Euh, on n'en voit pas tant que ça, des sertia. Une gentianelle, on, on disait dans le genre des gentianacées, des, des enfin dans la famille des Gentianacées, par contre, pardon. Donc un autre genre, Gentianella Aurea, qui s'identifie se, se, se, également assez bien. Et Morcroftyana avec ce système de tubes très longs, qui est assez caractéristique. Et autre genre, de nouveau dans les le l'Homatogonium, le euh, qui a de, des, des nectaires en position très particulière mais on le reconnaît bien euh, le fait qu'il a je crois l'absence de tube en fait un tube très très très réduit euh, voilà une plante que je crois qu'on ne connaissait pas là, ou, enfin ou un genre que qui nous est pas familier alors euh, l'Ansea tibetica Plantes très fréquentes partout, dans toutes les zones un peu humides, un peu pâturées, euh, sur lesquelles tout le monde a, y compris les troupeaux sont passés, euh, donc plutôt autour des villages. C'était dans les Frimaceae, dans APG3, et apparemment ça passerait dans les Masaceae, qui est une famille comptant en fait deux genres, l'Ancéa et Masus. Donc une famille qu'on n'a pas du tout en Europe à ma connaissance. Hein. Euh, je crois que quand c'était dans les frimacées, ça allait, mais euh, masacées, on n'a pas. Une euh, Parnassia, c'est la seule qu'on ait vue euh, à un campement. Et puis ce Ranonculus très particulier, là, avec ses euh, feuilles euh, qui portent bien son nom, Tricuspis. Donc facile à distinguer. Il euh, y a d'autres Ranonculus qui sont un peu plus compliqués. Et une élatine, donc Bruno, euh, Bruno a fait une clé des élatines. Je vous promets que c'est vrai. Donc euh, voilà, donc on, on ira essayer d'identifier les élatines un, un tout petit peu au-delà de ça. Euh, voilà. Très jolie petite plante également dans les Polygonacées, hein, le Koinigia. Il s'indique Là, on va passer à des végétations beaucoup plus anthropisées. Donc, les végétations alluviales avec la, la vallée de l'Indus. Donc, ça, c'est des environnements qui ont été travaillés par l'homme depuis des siècles. Ils ont été plantés. Euh, c'est les zones, c'est les seules zones arborées, mais parce que des plantations ont été apportées. Et donc, on, on va trouver des milieux très anthropisés avec ce joli petit épilobium, latifolium. Quelque chose qu'on a laissé dans les Myricaria, parce que pas, voilà c'est pas encore très clair ce qui se passe là-dedans. Donc il y en a trois, Myricaria, celui-là est le plus fréquent. les Ils sont délicieusement parfumés, avec des parfums un peu différents, mais celui-là était superbe. L'hypophaya donc c'est le même que celui qu'on a, sauf qu'il y a une sous-espèce, Turkestanica. Euh, et euh, les baies sont, sont très utilisées pour, euh, pour leur côté plein de vitamines, euh, on en fait des jus, il y a des, des tas de produits euh, de santé qui sont commercialisés à partir de ces baies, mais il y a aussi d'autres utilisations, plus, on va dire euh, moins, moins phyto, qui sont euh, d'en faire des haies, puisque c'est extrêmement épineux, d'en faire des haies de protection du bétail. Alors les champs cultivés, donc un genre euh, voilà, qu'on ne connaissait pas, l l pardon. Euh, au départ on a vraiment pris ça pour, une, pour un céreste, euh, je savais que c'était assez proche. Hein. Et on ne le regardait pas parce qu'on se disait, bah, voilà, c'est ça y est, etc. Puis quand on a commencé à regarder, on s'est dit, bah, ça ne colle pas du tout. Donc voilà, c'est un lépitorium. Ipecum leptocarpum, quelque chose que je crois qu'on qu ne connaît pas non plus euh, là, dans des papaveracées. Euh, assez particulier, hein, ce n'était pas évident d'aller le chercher dans les, dans les papaveracées au départ, compte tenu de l'allure de la plante. C'est aussi une grande plante médicinale euh, au Ladakh. Bon, des choses plus fréquentes euh, Iostiamus, Melpusillus. Alors, les silènes. Euh, on vous en a pas présenté beaucoup parce qu'on a beaucoup ramé sur les identifications. Celui-là, on est, on est, voilà, on, on a pu y arriver, il y en a d'autres sur lesquels on est, on est un peu plus sceptique au niveau de l'espèce. Donc avec cette forme euh, qui dit bien son nom. Dans les amaranthacées, dysphania. Bon la végétation rudérale avec le Physoclenia prealta qui est extrêmement toxique, c'est une solanacée elle a toutes les caractéristiques des solanacées et les Ladakis vous raconteront plein d'histoires sur des non-ladakis qui, qui, qui en ont mangé et qui sont devenus complètement fous euh, une rumex dans les polygonacées et je tenais à terminer là-dessus. Euh, Bruno a travaillé sur une association qu'on devrait pouvoir publier prochainement. L'Echinopeganetum armale, avec les deux plantes euh, caractéristiques, donc l'Echinops cornigerus qui est partout, enfin pas partout d'ailleurs en fait, qui, qui est dans certaines zones du Ladakh, mais quand il y est, il est très fréquent, donc c'est très beau parce qu'on a des espèces de tapis avec ces euh, têtes de, de chardon euh, fleuris en blanc. Et le Péganum, donc Armala, qui n'est qui pas une particularité du Ladakh, mais ça fait quand même plaisir de le voir. Voilà, donc on reprend là où on l'avait, juste pour dire deux mots. Donc, euh, vous le voyez, c'est un territoire qui est peu peuplé, 2,8 habitants au kilomètre carré. On doit être à peu près l'équivalent de la Lozère, euh, mais moins bien répartie. Euh, une majorité de la population qui est bouddhiste, et donc quand vous voyez la, la situation euh, entre la Chine et l'Afghanistan, le Pakistan, donc un territoire très militarisé, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux géopolitiques au niveau de l'Inde, et donc avec des zones qui, dans lesquelles on n'a pas le droit d'entrer, euh, et dans lesquelles on n'ira pas, parce qu'elles sont euh, totalement militarisées. Donc c'est un état qui est bouddhiste, en grande majorité, sauf dans le sud où il y a euh, une population en majorité musulmane, qui dépend d'un état musulman, le Jammu et Cachemire, qu'il avait envahi en 1800. Euh, toujours un trou euh, 1834 et qui dépend lui-même d'un état indien donc on a trois couches euh, religieuses euh, et les enfants apprennent quatre langues dès le départ, puisqu'ils doivent savoir à la fois le ladaki, l'ourdou, l'Hindi et l'anglais euh, voilà, donc ça vous l'avez vous peu vu à travers les images mais c'est le pays des déserts froids, on est sur un climat euh, très continental, on peut aller jusqu'à plus 30 en été dans certaines zones, et on peut descendre à moins 40 en hiver, une saison de végétation extrêmement courte, euh, donc euh, où les plantes ont en gros deux mois, euh, deux mois et demi pour euh, fleurir, euh, faire leurs graines, etc. On a des précipitations qui sont de l'ordre de 250 mm par an dans le Zanskar, 1000 mm dans la vallée de l'Indus. Donc c'est très peu et euh, ça ne s'améliore pas. Je vous le disais, un couvert végétal arboré réduit. Alors apparemment, il y avait un couvert végétal, mais les exploitations très anciennes l'ont réduit à peu près à zéro. Donc on va retrouver euh, du, de l'arboré. En fait, uniquement dans ce que vous avez vu, c'est-à-dire les zones d'oasis à proximité des rivières, autour des villages, euh, le long des canaux et puis dans quelques rares stations où on va trouver un peu de genévrier, de saule ou de bouleau. Le bouleau, je ne l'ai jamais vu, mais il, il paraît qu'il y en a. Euh, Justement pour, euh, pour la culture, parce que on... c'est quand même intéressant. Donc c'est un pays qui est essentiellement euh, agricole. Euh, agriculture et élevage mais ça devient de moins en moins le cas c'est à dire qu'au fur et à mesure que euh, bah, l'éducation rentre dans les villages etc les jeunes veulent aller à la ville on a connu ça euh, en fait là il n'y en a qu'une c'est les. là ils sont au chômage mais bon l'été ils peuvent s'embaucher euh, quand même pour euh, euh, pour montrer à des groupes euh, et faire, les, faire le tour du Ladakh. Euh, donc on a Plutôt une réduction des, des, des cultures et de l'élevage qui est assez, euh, assez significative. Autrement, culture, on a de l'orge, on avait de l'orge traditionnellement, un tout petit peu de blé dans certains endroits, beaucoup de moutarde, des légumineuses, euh, des pois. Euh, une agriculture qui était extrêmement autonome et, et vivrière, puisqu'on avait, et il y a toujours, toute une série de villages qui sont coupés du monde d'octobre jusqu'à mai. Donc, sans aucune communication avec le monde extérieur. C'est une des choses qui, par rapport au reste de la zone himalayenne, je dirais, donne son originalité au Ladakh. C'est que le Ladakh a recueilli pas mal de touristes avec les, les soucis qu'il y a eu au Népal et puis, et puis au Tibet. Mais que euh, systématiquement, l'hiver, ça se refermait. Ce qui n'est pas le cas au Népal et au Bhoutan, où vous pouvez avoir des saisons continues. Donc, ça se refermait. Donc les gens restaient entre eux, on reprenait une série de traditions et on réouvrait et on refermait. Maintenant, tous les gens qui ont les moyens partent pendant l'hiver, parce que c'est quand même assez sévère. Hein. Et donc c'est en train de bouger. Et ma dernière, euh, dernière chose, c'était pour vous montrer un peu la géographie. Donc on a des massifs qui sont euh, nord-ouest, sud-est, avec deux grandes chaînes. En fait, en haut, euh, le Ladakh. De l'autre côté, le Zanskar, euh, des deux côtés qui se répartissent des deux côtés de la vallée de l'Indus. On a euh, au euh, nord-ouest euh, toute la zone du Zanskar. C'est là que qu qu se situe le pavot, etc. Et C'est une zone un peu plus musulmane. Et on a au sud-est euh, les, les débuts du plateau tibétain, qui là-bas s'appelle le Shangtang. Donc on on fera, et ce qu'on vous a montré, correspond à la fois aux environnements de la vallée de Lé, à un itinéraire qui en fait suivrait la vallée, irait jusque vers Cargill en haut de l'écran, redescend euh, jusqu'au milieu, à, à peu près sous le nom du Zanskar, et puis après on fait des ricochets euh, à droite et à gauche de la vallée, en suivant des, des, des axes pour monter à des colles. Voilà Merci beaucoup.